Bonjour à toi, cher spectateur. Hunt de Jung Jelly. Ben, c'est un film dont j'entends parler depuis Cannes de l'année dernière, parce qu'il fait partie de ces films qui ont été diffusés en séance de minuit au Cannes de l'année précédente. Film sud-coréen, donc, qui se posait comme étant un bon petit polar. J'allais pas dire révolutionnaire, mais en tout cas, était une belle proposition. Et surtout, et eh ben, mine de rien, porté par la star de la série Squid Game, qui est également connue pour d'autres projets de cinéma extrêmement ambitieux en Corée du Sud. Donc j'avoue que tous ces petits ingrédients réunis donnaient fortement envie de voir le long métrage. Le résumé, pour faire simple, en 1980, dans une Corée du Sud divisée suite à l'assassinat de l'ancien président, le chaos règne alors qu'un espion nord est supposé avoir infiltré le pays. Park et Kim, qui sont aussi bien collègues que rivaux, vont devoir trouver cet espion au plus vite. C'est... Alors déjà, c'est bien de le placer, on est très loin en fait de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de cinéma sud-coréen. On n'est pas sur un film qui va mélanger les genres, on n'est pas sur un film qui va avoir un équilibre parfaitement magnifique entre géopolitique, thriller, cinéma de genre, proposition radicale de 7e art, mise en scène flamboyante. On est plus sur un bon actionneur, avec un bon contexte, avec une bonne tension, qui va donner lieu à un moment de cinéma qui est plutôt équilibré de tout son long. Déjà, c'est un très bon point parce que, mine de rien, réussir à équilibrer ce type de cinéma et ce type de genre avec un tel contexte politique, ça demande quand même un minimum de tact. Et je trouve que Jung Jelly, même s'il si n'est pas brillant, arrive quand même à donner lieu à un moment de cinéma qui maintient le spectateur en haleine du début à la fin. Donc ça, déjà, c'est une belle prouesse et je tiens à seul geste. Mais après, il faut reconnaître que le film, le film va rejoindre un petit peu ce qu'on pouvait avoir, par exemple, sur « Sans pitié » qui était également un film sud-coréen, qui était une proposition à la fois de film de mafieux et également de film d'action, qui marchait, mais qui n'était jamais plus que ça. Qui n'était jamais plus qu'une bonne petite proposition qui tient la route, mais qui ne va pas forcément plus loin. On est dans cette même veine-là. On est dans un cinéma qui choisit d'avoir le minimum de sérieux pour réussir à être cohérent, mais qui ne va pas non plus aller trop loin en termes de septième art ou en termes de proposition cinématographique pour pouvoir sonner comme quelque chose de révolutionnaire. On est sur un bon petit film d'action, il faut juste avoir ça en tête, on passe un moment devant, peut-être qu'on leur a vite oublié, mais ça reste sympathique. Dans le genre, il faut bien avouer que le film d'action pur et dur n'est pas forcément au centre de ce cinéma sud-coréen que l'on apprécie tant. Cela sonne plus comme un sous-genre, se greffant régulièrement à leurs propositions de 7e art, mais jamais le premier qu'ils vont convoquer au cœur de récits souvent détonnants dans leur catégorie. Jung Lee, plus connu pour son rôle central dans la série Squid Game, livre ici une première réalisation d'étonnante dans son genre. Un bon thriller, avec un certain contexte et une certaine logique créative, rappelant pas mal The Spy Gone North ou L'Homme du Président, mais avec beaucoup plus d'action et de tension pour un film plus classique, mais tout aussi entraînant dans sa catégorie. En termes d'écriture, le scénario est développé par Sung Jo, avec l'aide de Jung Lee. Euh, Je trouve que l'écriture... Bon... Alors le plus gros défaut qu'a l'écriture, en somme, c'est de ne pas réussir à avoir plusieurs degrés de lecture. Disons que c'est un bon thriller, avec un bon jeu de tension entre les deux persos principaux, mais que rapidement, la géopolitique, le contexte de l'époque, le jeu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, l'idée de jouer sur qui est l'espion, est-ce que c'est un des deux, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils sont tous les deux manipulés, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, bah, rapidement, ça devient un peu... Peu régressif, et ça réussit pas forcément à convaincre. Mais par contre, dans la base même de l'écriture, je trouve vraiment que Joe et Lee ont la très bonne idée de vouloir amener de l'attention, constamment. Ça c'est vraiment la grande réussite de cette écriture, de construire un moment de tension où on a la sensation qu'elle ne retombe jamais. Donc certes, par moment, c'est cette impression que peut-être on fait beaucoup d'allers-retours. Certes, peut-être par moment, c'est l'impression de se faire manipuler de manière un petit peu gratuite en nous disant « Regarde tel personnage, regarde tel personnage. » Mais je trouve qu'il y a ce jeu de terrain avec les personnages qui se retrouvent en mission, cette idée de vouloir constamment amener des non-dits, des quiproquos, mais de manière très subtile, de ne pas en faire trop, de juste faire en sorte que ça soit « machin n'a pas dit ça » et du coup ça va engendrer toute une opération qui finalement ne va pas avoir de sens, parce que lorsqu'on va arriver à la fin de celle-ci, on va se rendre compte bah, que le mec qu'on était supposé protéger, il était voué à mourir et qu'il n'y avait aucun moyen de le sauver. J'aime cette petite idée en fait de voir des personnages espérer agir pour le bien de leur pays, mais ne jamais réussir à trouver du bout du doigt ce qui va vraiment aider leur pays, ou en tout cas leur gouvernement, ou en tout cas une idée de ce qu'ils font de leur gouvernement. Et j'aime cette idée-là, parce que ça permet de créer un ensemble cinématographique où le spectateur va constamment avoir l'impression d'ouvrir des tiroirs, et que les trois quarts de ces tiroirs sont vides, mais qu'il espère toujours trouver quelque chose dans un de ces tiroirs. Ça peut sembler très bête, mais c'est ce qui pour moi fait la force d'un thriller. Donner au spectateur des pistes, laisser penser que ces pistes sont cohérentes, et à la fin donner la bonne piste pour réussir à parfaitement avancer. C'est ludique, même si par moments ça peut, un, ça peut être un petit peu frustrant. Lee et Joe cherchent à exploiter au mieux le contexte, mais également, voire surtout, à jouer sur la rivalité qu'il existe entre ces deux personnages principaux, pour amener une forme de tension, autour du fait notamment, que même s'ils traquent la même personne, rien ne les empêche pour autant de ne pas pouvoir sentir l'autre. Cela amène tout autant de la comédie qu'une forme de tension, mais cela... Amène un peu trop de scénarios à faire des allers-retours au niveau du suspense, passant d'un personnage à un autre sans forcément avoir de réelle incidence sur la suite de l'action, créant un paradoxe où il devrait y avoir un suspense, mais où finalement celui-ci se désamorce un peu trop souvent. En termes de mise en scène, oh, pas non plus dingue. Disons que Jung Jelly a la bonne opportunité de pouvoir se reposer sur une production design qui, je trouve, est vraiment vraiment impressionnante. Le film, dans sa globalité, au niveau des décors, au niveau de l'ambiance, possède quelque chose de très guerre froide, je dirais. Il y a ce côté vraiment jeu d'espion, manipulation, torture, etc. Tous ces petits éléments en fait qui font ce type de cinéma et qui amènent l'attention, que j'évoque un petit peu dans l'écriture, qui ici se ressent dans la mise en scène. Mais après, la grande majorité du film sonne comme pas mal d'actionneurs qu'on a vus depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que c'est fun, c'est bien rythmé, c'est plutôt bien foutu donc dans son ambiance et dans ses décors. Mais après, il n'y a pas grand-chose à se mettre plus que ça sous la dent. Il y a des bonnes scènes d'action. C'est bon de le placer, il y a quand même des vraiment bonnes scènes d'action. On sent que Jung jae il a voulu faire en sorte de s'éclater au niveau de sa mise en scène et donc de se permettre des, des grandes courses-poursuites, des scènes de fusillade absolument dantesques. Je pense à cette scène de fin qui, malheureusement, est quasiment dévoilée dans son entièreté dans la bande-annonce. Mais pour autant, on n'a pas les retournements et je trouve que cette scène fonctionne par le biais de ça, par le biais de la tension qui est quasi omniprésente du début à la fin de celle-ci. C'est vraiment une très très belle scène. C'est vraiment très symptomatique de ce qu'a voulu faire le cinéaste sud-coréen. C'est-à-dire proposer un bon actionneur. Faire en sorte que le spectateur s'éclate, qu'il passe un bon moment, qu'il soit tendu, juste comme c'est pas permis, pour faire en sorte d'amener la bonne scène d'action qui va parfaitement juxtaposer derrière. Je trouve que ça, ça fonctionne bien. Ce n'est pas un film qui révolutionne le genre, ce n'est pas un film qui sonne comme une proposition iconoclaste, mais c'est un film qui marque parce qu'il est généreux. Et Dieu sait qu'être généreux au cinéma, c'est satisfaisant quand on est spectateur. Parce qu'on a l'impression de nous servir un plateau, et que lorsqu'on a fini ce plateau, il ben y en a un deuxième qui arrive. L'énergie qui se dégage de la scénographie de Lee sonne comme particulièrement puissante, car même s'il est évident que celui-ci ne révolutionne pas le genre de l'actionneur, et n'apporte pas forcément tant que cela de profondeur à l'ensemble de son contexte ou de son récit, il maîtrise tout de même la tension de son ensemble. Ce n'est jamais à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'une telle proposition, venant surtout de Corée du Sud, ce n'est jamais aussi flamboyant que d'autres grands noms du genre, Kim Ji-Woon en tête, mais cela sonne comme un bon thriller, un bon film d'action, un film de suspense rondement mené par son auteur, et en un sens, le contrat est rempli. En termes de casting, celui-ci fonctionne plutôt bien. Dans les rôles plus secondaires, j'ai beaucoup aimé Wang Junmin ainsi que Nam Gil-gin. Euh, je les ai trouvés vraiment excellents tous les deux. Euh, plus tertiaire, on a Go Young-jung ainsi que Joo Ji-woon. On a également Eon Sun-tae, on a Yoo Jung-tae, Myung. Enfin, tous les acteurs vraiment fonctionnent bien. Je trouve qu'ils s'en sortent bien. Et j'aurais eu tendance à dire que c'est Jae-jung qui, qui sort le plus en fait du film. Mais non pour moi, il est dépassé par un acteur plus secondaire entre guillemets, mais qui partage l'affiche avec lui et qui dégage une telle force d'interprétation que je l'ai trouvé vraiment flamboyant du début à la fin. Ousung Jung est vraiment impressionnant car si Jung Jelly porte le film, il apporte un petit quelque chose de plus à son personnage qui le rend aussi terrifiant que particulièrement captivant du début à la fin. Au bout du compte, Hunt, c'est un bon petit film d'action. C'est loin d'être ce que le cinéma sud-coréen nous a habitué à être depuis quelques années, mais honnêtement, ça reste très bon dans le genre. Ça va se ranger pour moi aux côtés de Sans Pitié par exemple, qui était une bonne proposition de cinéma sans être révolutionnaire. Ça va se ranger à côté de L'Homme du Président, qui est un bon thriller, peut-être un petit peu labyrinthique par moment, mais qui est efficace. Ce sont des propositions de cinéma qui sont certes un petit peu plus mineures que ce qu'on peut voir dans les salles de cinéma, mais ça reste tout de même un bon moment de tension, un bon moment d'action, maîtrisé par un auteur slash acteur qui s'en sort bien, qui porte un joli casting, qui porte une mise en scène qui est très sympathique et surtout très généreuse. Donc Hunt de Jung Jelly, si vous avez l'occasion de vous le procurer, pourquoi pas, je pense que vous avez passé un bon moment et que vous avez bien kiffé votre petite séquence d'action, je pense. A plus